Voici Blockly, présentation du menu des blocs de codage, volet Regarder. Alors, maintenant, allons voir le menu Regarder qui va permettre de bouger la tête de Dash. Alors, je sors les trois blocs du menu. Alors, le premier bloc en haut, Regarder gauche, c'est celui qui va permettre de bouger la tête de Dash de gauche à droite. Vous avez encore toujours une précision pour les angles. Le deuxième bloc, « regardez en haut », donc qui permet de regarder soit en haut, soit droit devant ou soit vers le bas. Et le dernier, « Regarder vers la voie ». Alors, c'est un peu le même principe que le bloc « Conduire, tourner vers la voie », mais là, c'est seulement la tête qui va bouger, qui va se diriger vers la voie. Donc, voici le menu « Regarder ».